Salut les gars, aujourd'hui une vidéo très simple, je vous montre tous mes vélos, vous me l'avez beaucoup demandé euh, sur les réseaux Je vais vous montrer aussi les différentes petites euh, astuces qui existent sur les vélos Des trucs un petit peu particuliers que je voulais vous montrer Donc on va commencer tout de suite avec le vélo enduro électrique On va commencer avec celui-là, l'électrique, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps On va prendre le petit poney d'Eva pour euh, faire la béquille Je ne sais pas si ça va tenir, on la remerciera Du coup, la particularité, vous me demandez souvent du vélo électrique Comment ça fonctionne un vélo électrique En gros, tu appuies sur le bouton ici, deux secondes, hop ça sonne. Donc là tu peux régler s'il y a le son ou pas. Moi je l'ai mis comme ça, je le sais. L'écran ici s'allume. Donc là il est sur off. Donc là, vous voyez, là j'ai déjà utilisé, il y a différentes barres où tu peux il me reste plus que deux barres sur 5 et ici, en gros, c'est là. Je vais appuyer une fois vers le haut, ça change le mode écho, trail ou boost. Boost, c'est le plus puissant. En gros, écho, tu appuies légèrement, ça va aller et boost par contre, dès que tu appuies, ça va te donner un petit coup de fouet, ça va être assez nerveux. Donc généralement, moi je roule en boost ce que j'aime bien. Tu vois, les montées bien raide et tout, c'est réactif. Mais bon, si tu veux économiser la batterie, il vaut mieux être en trail ou en echo, comme ça, ça dure un petit peu plus longtemps. Le petit mode que pas tout le monde connaît, c'est quand je me remets sur off, donc là j'appuie vers le bas, je me mets sur off, et là regarde, je vais appuyer sur encore le bouton du bas, deux secondes, ça va sonner, et il va avoir écrit pied ou mode wall. C'est-à-dire que quand tu es en montée, tu vois, le vélo fait 25 kg, 26 kg, quand tu es en montée et qu'il faut pousser, que c'est galère, tu laisses appuyer donc deux secondes sur ce bouton, enfin tu laisses appuyer. Et tu vois le vélo, il avance tout seul et en gros c'est ça qui va t'aider en montée, tu vois, galère à le pousser. Moi le but perso c'est jamais pousser mon vélo, c'est tout le temps essayer de franchir les obstacles mais ça peut servir. Ensuite, j'éteins. Alors, vous me demandez aussi comment on fait pour recharger son vélo électrique. Bon bah c'est très simple, il y a une prise ici, tu as un chargeur, le vélo quand tu l'achètes, bah, il te donne le chargeur avec. Tu branches ça ici, hop, après ça, tu le mets sur une prise normale chez toi ou n'importe où dans ton garage et puis tu le laisses tourner toute la nuit. Ton vélo sera chargé à 100%. Donc ça, ça, ça euh, c'est livré avec le vélo, hein. tu as toujours un chargeur de batterie avec, montrer la batterie. Du coup, là, sous le cadre, ici, tu as une petite gâchette ici, tu vois. Hop. Là, je baisse le, le capot, tu as un petit capot. Là, tu es directement sous le cadre dans le cadre intégré, c'est la batterie ici. Et si tu as envie de la démonter, tu prends la petite clé aussi qui te livre avec le vélo. De l'autre côté du vélo, ici, tu as un trou avec une trappe, comme une serrure, tu vois. Je mets ma clé dans la serrure, en gros c'est ce qui bloque la batterie. Là, je fais un quart de tour. Hop, t'as entendu un bruit. C'est la batterie qui vient de tomber, là. Là, t'as un petit bouton de sécurité. Voilà. Et là et là j'ai ma batterie tu vois dans la main et en gros si tu as envie de te faire des très très grosses sorties il y en a qui achètent des batteries en plus et qui vont se taper ben, toute une journée deux jours trois jours de, de sorties vtt donc ça tu peux en acheter en plus tu les recharges avant de partir tu les fous dans le sac à dos bon ça fait quand même 5 6 kg donc euh, moi perso je le fais pas mais tu peux changer ta batterie tu vois que le cadre il est coupé en fait et tu vois tous mes câbles tu vois ici là mes câbles câbles de frein les câbles de dérailleur et tout ça qui sont ici qui, qui débutent ici Ils passent à l'intérieur du cadre il passe là, tu le vois, et ils ressortent derrière ici. Ils ressortent ici dans le tube et ça arrive le frein, le dérailleur et tout ça. Voilà la petite particularité du vélo électrique. Si vous ne le saviez pas, voilà toutes les options avec bien sûr une option qui est très cool, la selle télescopique. Si j'ai ma gâchette, j'ai ma gâchette et quand j'appuie, magie, ça monte. À quoi ça sert la selle télescopique Quand tu es en montée, tu pas besoin d'avoir la selle haute pour pédaler. Quand tu es en descente, et eh ben en gros, tu, je vais rappuyer sur ma gâchette et avec mon poids je vais la faire descendre je lâche la gâchette et ma selle reste en bas comme ça j'ai plus de mobilité sur mon vélo pour descendre et ça c'est cool est-ce que tu savais tout ça marque moi dans les commentaires et je vais te montrer maintenant le deuxième vélo celui qui me sert le plus en ce moment vous allez voir Hop. le deuxième vélo c'est celui là le Cannondale scantel il est très léger c'est mon vélo euh, le nouveau vélo de cross country marathon que j'ai actuellement donc comme j'ai dit c'était un deal entre GT, je reste ambassadeur GT, mais c'est le même groupe en gros en Europe. GT et Cannondale sont distribués par le même groupe. C'est pour ça que j'ai l'occasion, je leur, je leur ai demandé s'ils avaient un, un cross très léger pour pouvoir faire des kilomètres. Et euh, bah, du coup, celui qui correspondait le mieux, c'était le Cannondale. Donc c'est pour ça que j'ai un Cannondale. Bien sûr, je reste ambassadeur GT, ça je tenais à le préciser. Ce vélo-là, il a une grosse particularité. C'est la seule marque au monde à faire ce genre de fourche. Regardez, ici, il y a une fourche ici, mais là... Il n'y a rien. Là, ça fait vraiment bizarre au début quand tu roules avec une fourche monobras. C'est la Lefty Ocho. Et là, ça fait vraiment très bizarre. Quand tu roules, en gros, tu vois ton pneu. Il n'y a rien à droite. Très, très, très, très perturbant au début. À quoi ça sert Ça sert bien sûr à gagner du poids. Tu gagnes énormément de poids. Ça, c'est en carbone. Du coup, tu es beaucoup plus performant et là en plus la nouvelle lefty, elle est plus rigide qu'avant. Donc ils ont vraiment fait un gros travail là-dessus, le symbole de la marque. Mon cadre, il est tout en carbone. Le vélo là, il fait clairement 11 kg. Ça c'est un avion de chasse. Tu pédales, es vraiment, tu as l'impression d'être sur un vélo électrique. J'ai pas la selle télescopique sur celui-là. Par contre, petite particularité pour moi, c'est que j'ai mis les pédales automatiques. Bon, sur ce genre de vélo, c'est assez courant, mais moi, je ne roule pas souvent avec des pédales auto. À quoi ça va servir les pédales auto plutôt que des pédales plates En gros, tu vas vraiment gagner en force et en en stabilité du vélo. Là je vais appuyer et quand je serai là avec mon pied arrière je vais pouvoir tirer. Du coup tu gagnes vraiment en force et c'est vrai que sur des grandes distances tu vois vraiment la différence. Pédale auto c'est très simple. En gros là tu as des chaussures de pédale auto, tu as une petite cale qui est ici, tu vois que c'est vraiment des, des pédales spéciales spéciales hein, pour les pour les pédales automatiques. Tu viens ici, tu viens mettre cette cale là tu vois tu la clips, là tu appuies. Je sais pas si j'y que avec la main comme ça mais en gros non tu vois j'arrive en gros clac tu clips là ton pied est accroché et après pour la défaire, bah tu ne peux pas lever ton pied, Tu es obligé de tourner ton pied comme ça pour l'enlever, tu vois, c'est juste le petit truc à faire. Et c'est ça qui, moi, me fait peur parce que j'ai trop l'habitude d'enlever mon pied comme ça et pas en tournant. C'est un mouvement un peu bizarre, mais, euh, mais voilà. Par contre, j'ai une petite gâchette ici, très particulière, qui est très utile. Quand j'appuie ici, regarde, là, tu vois, ça tourne tout seul. Clac Ici, ma suspension avant est bloquée, mais aussi ma suspension arrière. Tu vois, regarde là. Là aussi, ça vient la bloquer. À quoi ça va me servir de bloquer mes deux suspensions en même temps Eh bien, c'est toutes les phases de pédalage où ça monte ou quoi. Tu bloques toutes les suspensions, ton vélo est encore plus rigide et c'est là où tu vas vraiment gagner de la force. C'est-à-dire, tu vas, quand tu vas pédaler, tu ne vas pas être dérangé par les suspensions. Tu vas pouvoir vraiment pédaler très fort et ça va être très cool. Donc voilà, il cache quelques petits secrets ce vélo. Dans le cadre, tu peux glisser par exemple ton outillage tu mets ton outillage ici, hop, tu tires ici et là normalement tu as l'outil qui peut s'enlever ainsi que là tu vois où tu as des petits accessoires tu as une pompe, une cartouche euh, d'air comprimé que, du coup que si je crève je peux directement l'intégrer dessus Hop, la bombe bah, ça c'est mon nouveau, enfin euh, c'est pas mon nouveau d'ailleurs c'est mon vélo de Dirt et de pump track, donc pump track, vous savez, c'est sur les, les pistes en enrobé sur le béton. Et celui-là, et eh ben il est vraiment adapté pump track parce que il n'a pas de fourche. Et j'ai vraiment voulu qu'il soit tout rigide parce que le fait d'avoir une fourche en fait dans le pump track, ça va plutôt être un handicap qu'un avantage. Ici, plus mon vélo sera rigide, et au plus bah, j'irai vite pour ça que du coup, même mes pneus, tu vois, j'ai aucun crampon. Je laisse des ai... c'est des prototypes de chez Michelin, là à la base c'était encore les Michelin prototype, for testing only not for sale, ça veut dire qu'il faut seulement les utiliser pas les vendre euh, et en fait maintenant bah, ça s'appelle le pilote, pilote pump ce pneu je crois ça y est il est sorti et là en fait tu, je le gonfle à 4-5 bars. gonfle à 4-5 bars. comme ça dans le pump track il faut aller vraiment vite, la petite particularité de cette selle c'est que vous voyez pour l'attacher il faut mettre sa clé à l'intérieur dans, dans la petite forme ici là pour la serrer Vois, là dedans Hop. ça peut ça peut plaire à certains voilà tu peux mettre ta clé ici c'est pas mal tu vois le vélo de dirt bah généralement soit t'as pas de frein soit t'as que le frein arrière j'ai pas mis le frein avant bah, même si d'origine il est vendu avec le frein avant là au moins l'avantage c'est que je peux faire des barres speed tourner mon guidon comme ça si t'as une durite assez longue à l'arrière tu vois en gros elle s'enroule autour du guidon et t'as rien à faire ça craint rien le frein arrière, ça sert juste à freiner dans le pump track. Normalement, tu freines même pas dans le pump track, mais ça sert à éviter, genre, quand tu es un petit peu nombreux, genre un samedi ou un dimanche dans le pump track, ça évite de se prendre un autre vélo, une autre trottinette, ou des gamins ou d'autres gars, ou si t'es en urgence, au moins, t'as un petit frein arrière. Même pour les manuels c'est pas mal. Du coup, c'est pour ça que j'ai un frein à disque à l'arrière qui est pas mal. Donc voilà. Bon, ça, c'est un vélo assez ordinaire. C'est pour ça qu'on va passer très vite dessus. Euh, particularité, euh, autre, euh, non, voilà. Il n'y a pas de fourche. -arrière. je vous montre le dernier parce que ça à mon avis il y a deux trois trucs vous n'êtes pas au courant le dernier vélo le vélo le plus bizarre certainement c'est mon vélo trial et la grosse particularité c'est qu'il a pas de sel et ça ici, est impossible de mettre une selle ici il n'y a aucun tube de selle qui permettrait de voilà d'attacher une selle ou quoi que ce soit c'est vraiment d'origine comme ça qui est pas de sel pourquoi mon vélo il fait du bruit pourquoi les freins font du bruit pourquoi j'utilise des patins plutôt que des disques tout simplement tu vois Ici déjà j'utilise des freins Donc c'est hydraulique Dedans il y a de l'huile ou de l'eau Même j'utilise de l'eau à l'intérieur De l'eau du robinet De l'eau déminéralisée même si tu veux faire mieux Avec des patins très tendres Et là je viens meuler le flanc de ma jante Tu vois c'est pour ça que c'est strié là Tu vois le côté Pour que en fait, le patin il vienne s'accrocher Que ça accroche le plus possible On cherche vraiment un frein qui soit on off C'est à dire aucun intérêt Si tu fais du VTT de faire ça Nous dans le trial c'est vraiment Tu vas faire des mouvements Paf ça va bloquer très sec J'utilise ces patins là dans une piste de descente, clairement à la fin de la piste de descente, tu n'as plus de patin. Donc nous, on vient vraiment, tu vois, en gros, on prend notre vélo, tu prends ta meuleuse. Alors moi, j'utilisais un disque à tronçonner, C'est pas un disque à meuler. Euh, mais c'est très léger hein. quand tu appuies ici, c'est très léger donc ça risque pas d'éclater. Tu mets des lunettes, tu te protèges et en gros, je viens dégonfler mon pneu et je viens juste tout faire des toutes petites marques ici, tu vois. Parce que plus c'est petit, plus ton patin il viendra vraiment accrocher avec un disque un peu trop épais en fait, ça va te faire des trop gros trucs. Donc là, je viens là et hop, je viens gratter, gratter, gratter, gratter juste pour enlever une légère pellicule. Hein. Je viens pas défoncer ma jante, ça tu peux le faire plein de fois. Hein. Ta jante elle est assez épaisse et en gros, et eh ben c'est ça qui va faire que ton frein il va vraiment accrocher et faire du bruit. Le vélo, il est ajouré de partout. Il faut que ce soit le plus léger possible. Donc là, tu vois, tu as plein de trous dans la colonne. Ici, tu vois la fourche en carbone, directement en dessous. Ça, c'est une fourche en carbone. Tu as le guidon en carbone. Tu vois, donc là, moi, j'ai la roue libre à l'avant. Normalement, les VTT, c'est la roue libre à l'arrière qui se trouve dans, dans le moyeu. Ici, la, la roue libre est à l'avant. Comme ça, on centre le poids pour que le poids soit vraiment centré. Et cette petite protecte là en fait, c'est ça qui va protéger. Vu qu'on a tout le temps le même pied on a tout le temps le même pied en avant. Donc moi, c'est mon pied droit. C'est cette protège là qui va protéger ma chaîne en cas de, de collision et, euh, et protéger ma chaîne. Voilà la petite particularité du trial et le vélo fait 8 kg et on parlait des pédales tout à l'heure. Tu vois là, c'est des pédales qui sont complètement différentes. C'est des pédales simples cage, c'est à dire c'est des cages en aluminium qui viennent vraiment accrocher c'est comme si tu étais collé à la pédale, quoi. Le but c'est que ça accroche le plus possible, et c'est ça qui, des fois, fait des trous dans les tibias. Si tu si tu zappes, tu vois, ça te fait quelques trous quand tu débutes. C'est mes erreurs de jeunesse, mais et tu vois, ça te défonce bien les chaussures. J'ai la marque des pédales, tu vois. Une fois que ça, ça s'est fait, ça accroche bien. Donc voilà, c'était quatre vélos. 4 vélos complètement différents, 4 usages différents, 4 entretiens différents. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, est-ce qu'aujourd'hui je t'ai appris quelque chose dans cette vidéo Et si tu veux voir d'autres vélos, et eh ben tu me le dis aussi dans les commentaires, tu lâches un petit pouce bleu, tu t'abonnes. Ciao les gars ah.